Tantine nanana la tendresse, il apprécie bien son caresse Alors arrête ta palie embrasse à lui, crie à lui chérie Pourquoi, pourquoi, tape, tu tapes ton tantine bois comment il est la réunion, il fait longtemps pour qu'on fait un tuto <rire> aujourd'hui, un petit tuto, euh, si on a essayé, tape pas ton tantine, avec trois accords donc euh, comme d'habitude, hein, si t'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et puis euh, nous commence après l'intro. Eh bien la papier de la main. <rire> Donc les accords, le La. Le La majeur. Le Si mineur. Et le mi majeur. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, ba oh ba oh ba. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, t'y iras quand elle est sous? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, t'y tapes ton tanti? Pourquoi, pourquoi, pourquoi, t'y iras li quand elle est sous? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Tu tapes ton tanti Pou pourquoi, pourquoi? pou quand elle est sous Ton tanti Il aime à ma alors il est Il donne à ma l'affection pourquoi tout le fait le couillon Ok il fait le la, comment sur le la Pou pourquoi, pou Pourquoi, pou pourquoi? A chaque mot, il change d'accord. Pou kwe pou kwe pou kwe tape ton denti 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pou kwe pou kwe Si Le La Ti tape ton denti Il part sur le Mi Il finit sur le Mi majeur Il fait La Si La Si la si la mi la si la mi pourquoi pourquoi pourquoi ti t'as ton denti pourquoi pourquoi pourquoi t'es giraillé <muché> quand elle est sous pourquoi pourquoi pourquoi t'es t'as ton denti pourquoi pourquoi pourquoi t'es girali quand elle est sous il a jamais alors avoir pour lui un respect Il fait qu'il est au ton et ton bonnes enfants, les bien occupés. Un tantine, ça l'est précieux, mais attention, faut pas bousculer. Alors arrête ta palie, embrasse à lui, chérie Une boucle qui fait le la, le si, le la, le mi La, si, la, mi, la, si, la, mi, la, si, la, mi. Du début jusqu'à la fin la seule difficulté qu'il y a là-dedans, c'est d'enchaîner l'accord LA-SI-LA. Parce que l'accord entre le LA et le MI, ça va. Mais le LA-SI-LA, il si, La, faut vraiment entraîner un petit peu. LA-SI-LA-MI LA-SI-LA-MI LA-SI-LA-MI pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu tapes ton tantille Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu iras-tu quand elle est sous Allez, on envoie une petite coincidence. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu tapes ton tantille pourquoi pourquoi pourquoi quand elle est sous? Pourquoi pourquoi pourquoi tu tapes ton tonti? Pourquoi pourquoi pourquoi t'es y quand elle est sous? Donne une y tué alors y a Il donne à toi l'affection, pourquoi tout temps t'y fais le bouillon? Tonti na na la tendresse, il, il apprécie bien son caresse. Alors arrête pali Embrasse à l'écrit, à l'écrit. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu tapes ton ou Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu ou ou quand sous. est ou Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu tapes ton ou Pourquoi, pourquoi, pourquoi, tu ou ou quand elle est ou ou ou à mettre en ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou ou un tantine, ça l'est précieux, fais attention, faut pas bousculer. Alors arrête ta palie, embrasse à l'hybris, à l'hygiérie. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi, pourquoi T'y ziras quand elle est sous donc voilà la vidéo se termine Merci d'avoir regardé jusqu'au bout Et puis si t'es pas abonné à ma chaîne Abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche Pour les prochains tutos Rejoins-moi également sur Instagram Et puis euh, bon confinement à zot hein, Veillez bien sur zot, veuillez bien sur zot famille Portez-vous bien Doubois